Les avertis partout dans le monde, nous avons ou de l'opportunité ou bien de l'opportunité à message moko et à la maison. Rendez-vous. Rendezvous, euh, rendez-vous pourquoi? Puisque maison, er et puis la à la maison, et puis à à et puis alors, rendez-vous à l'élo, malheureusement, il y a un rendez-vous à Kukutana Moutouté. Mais il y a un rendez-vous où les gens vivant il faut aller par là. Les gens il faut aller qu'à un rendez-vous où ils ont un rendez-vous, n'est-ce pas, il y a liwa. Nous allons parler vraiment aujourd'hui pour que conscientiser conscientisez Bissot, à tant que vous avez un rendez deux fois, que vous avez un rendez-vous. La Bible nous dit qu'il vaut mieux. Euh, D'aller dans la maison de deuil que dans une maison de festin. C'est-à-dire, chaque fois, ceux qui ont l'occasion d'assister tout, c'est-à-dire, ils ont eu un problème, ont ont un problème, il y a tout va perdre un ont et en retour, Batbaloba toujours qui est oké na bandako. Menga na mitu toujours question qui est le next, qui est le prochain. Pourquoi je dis ça qui est le prochain? Parce que parmi la foule qui pide, e, so, so, so, ge, ge, est dans la catacypie dans le cimetière, la foule wana mutu moqua oképèsu prochainement car la bonne outil génération école qui a souillé sous amielité. Alors je tenais à ce que na meka ko partager na bino sujet où il y a rendez-vous. Et que Sunga mutmoko pona koeba, ke pendant que tu es allé à Bon Moï, e il y a un moment où tu es allé à Boni, au Linga Baninga, au Salisa Baninga, au Yoke Baninga, au Cotoé Baninga, au Visité baninga, e, o, o, o, o, o baninga, et puis au Salabola baninga et puis au Salat surtout au Salanzambé, puisque le Mouton a koufi à Salazun Zambé. Un cola Sunga, il faut vraiment passer ce message. Je vais te dire merci, Yeshua, pour ton amour et pour ta grâce. Yahweh, j'élève ton Saint-Nom par rapport à cette émission, j'élève ton Saint-Nom par rapport à cette exhortation, je te demande que tu puisses toi seul conduire toute chose dans ta vérité, que ton esprit puisse réellement me conduire afin qu'une personne puisse être bénie au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Donc, euh, rendez-vous, rendez-vous. Tout en un premier verset, tout en un Genèse chapitre 3, verset 19. Genèse chapitre 3,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 D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Oh, Que tu sois de teint clair, que tu sois de teint, euh, c'est pas euh, sombre, que tu sois mince, que tu sois gros gras ou petit ou petite. Il n'y a que masse d'oignons c'est de la terre. Puisque Dieu a pris, n'est-ce pas, la terre. Il a pris la boue, il a formé l'homme et il souffla, n'est-ce pas, le souffle de vie, Moutou, a commis un être vivant. Mais ce qui souffle de vie, n'est qu'il présence présence ya liwa la mort. Or, ceux qui souffrent de vie longue, de longues, après deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, il y a des détériorés, il y a de la poussière. Il y a des parties de corps peut -être, qui être à la calentrabe, à la crâne, un peu longtemps. Mais au l'État, il y a tout il y a un Déjà, surtout pour soi le Surtout pour soi le et donc après deux jours, trois jours, vais commencer au C'est pour dire que, après chute, n'est-ce pas, Adam à Eve. Maintenant, après bâton, et les qui Job, à l'obi, 30, 23, Job, chapitre 30, verset 23, car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. C'est de là que je tiré, n'est-ce pas, ces termes le rendez-vous de tous les vivants. Vous connaissez l'histoire peut-être, il y a Job, ce qui était beau à partir du livre à Job chapitre 1, pour comprendre l'histoire. Job était quelqu'un de bien, qui servait, qui aimait Dieu. Mais il a fallu qu'il ait passé une épreuve. Et une épreuve, vous voyez, qui est capable, n'est-ce pas, de la souffrance corporelle. Nous avons accepté là qui que diable... Alors, a touché Nzotonaé, Matic Alors Zaba que je vais dire et ça dit que Job il a tellement souffert, ne sachant pas que Isaak a canal épreuve. car je le sais, tu m'emmènes à la mort puisqu'il pensait qu'il allait déjà mourir et il dit au rendez-vous de tous les vivants. Ça dit mon nous saut vivre. Rendez-vous, il y a rendez-vous prochain à c'est la mort. Or, oh, la mort, c'est comme quelque chose, une transition entre la vie visible et la vie invisible. Puisqu'il faut savoir qu'un est enfant de Dieu, que ce qui m'a tué, vie sous qui n'a pas mais quand y monde spirituel, vie est continue. Pourquoi Puisqu'il y a un monde Bible, le Bible, au son de la trompette, je veux dire, n'est-ce pas, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, ba ba c'est quoi, premièrement. Et puis ensuite, et comme a transformé tout ça. Mais là, je parle réellement de savoir qu'il n'y a pas, un autre événement le plus le plus récent, bien le plus euh, comment dire le plus euh, uh, proche au hasard puisque chaque mutu chaque jour zo la muka si tu approches vraiment n'a rendez-vous en mais malheureusement rendez-vous en a yoye mukoloté mukolote. Comme j'ai dit à l'introduction yoye bi mukolote yoye bi ngongate yoye bi pe bisikate. Et pourtant Namokili, rendez-vous et bon beaucoup wapi, a beaucoup nini, beaucoup jour nini, beaucoup e a date Mais au rendez-vous à mort, a rendez-vous moko, même que un jour il y aura un mort, un jour il y aura la mort, un jour il y aura ces rendez-vous. Il y un na condition nini, mort à Voyez ce que le Seigneur me montre encore. Une femme qui attend son bébé, la technologie moderne, plus ou moins, me connaît Mais la technologie moderne, elle est heureuse exacte. plus ou moins jour exacte. C'est-à-dire, jour tu mais heure exacte, minute exacte, seconde exacte, pourquoi? Puisque tu limité dans ma cambo, tu es, es limité. Moi, ça, ça, na zemi, ça, ça, ça, ça, ça, sûrement à partir voir, ça le ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, a combien tu appelle le 2 à combien tu le 5 à tu le 10 et ainsi de suite pourquoi puisque baza limité na ba calcul calcule la bango à tant que et tant que et c'est la même chose dans liwa ceux so, écoute dans les bota a, basé, est a plus forte dans liwa il y a des gens il y a eu même des gens au oh, baza maladie baza la maladie moko incurable y na, pa, médecin, a pas médecin oh non, non non non non santé na, na niveau il faut oublier il faut oublier il donc donc 6 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Par exemple, le médecin Il a un jour où il a il a a n'a a il a a mais tant qu'on y a dit que y a malade, que vous il malade, vous avez malade, vous avez dit que vous êtes malade, vous y a malade, malade, malade, malade, il que oui, peut-être c'est, un commis une erreur, ou bien soit Homme colo, Isalie propriétaire, c'est lui au en fait le maître de notre vie, de notre vie, de notre existence. Batuboni ba kufilelo, batuboni ba kufaki hier, batuboni ba lobby. Même le temps où tu vas batubakufi, mettons nous na habite batukufi combien? Puisque c'est impossible. Il y, même, il y a même des sites où il y a même des sites au par jour. Ils, peuvent, ils ne peuvent pas tout savoir, tout connaître. Il faut avoir des informations pour ne pas avoir des sites où il y a des sites il y a des sites où il il y y a il il au rendez-vous de tous les vivants. Et Martin Bible à Martin Lobby « Je sais donc que tu m'amèneras à la mort et dans la maison assignée à tous les vivants. » Après la mort, prochaine maison tombe. Il y a fière de pour avoir Bozuinayot, pour avoir Makassi, pour Kitoko, pour Mbongo, de des fier de lui. On est de On est fier On On de et après réserve nos Tu ne peux pas faire ça. C'est pourquoi la Bible nous dira même dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, ceci. L'homme ne pas mettre de son souffle pour pouvoir le, le retenir. Il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ses combats et la méchanceté ne saura sauver le méchant. Ce qui nous concerne ici, point A, l'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il, il, il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. L'homme ne peut pas être, tu ne peux pas être le maître, puisque dans le bien, okay, as bien, Seigneur, bien que tant tu as un zambé, Seigneur, tu peux un colo. Un colo. Alors c'est bien le rendez-vous de tous les vivants. Le rendez-vous de tous les vivants. Le rendez-vous de tous les vivants. a lobby, lendemain. le lendemain. C'est pour dire que nous ne sommes pas capables de retenir notre souffle. Nous ne sommes pas capables de retenir c'est Nous C'est pour dire que, bien sûr, nous vous avons focalisé par Peut-être tu penses que nous sommes au mettre temps. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es en train de diriger des gens. Tu es en train de piller. Tu es en train de voler. Tu es en train de tuer des gens. Mais il y éternel. Tu es en train même de de faire souffrir des innocents. Toi, tu penses que tu seras éternel. Tu es en train même de comploter pour ne pas juste. Toi, tu penses que tu seras au la éternellement. Non. Chaque homme qui a un début aura une fin. Et comme le début, tu es bien moté. tu es bien exactement. Comme je, je venais de le dire par rapport à Yakobo Tamayamutu. La fin non plus. D'où. Quatre tu vas vie. De la naissance à la mort. Le milieu, c'est la vie. Pendant qu'on est, je veux dire, en vie, il faudrait maintenant chaque mot. Amitala. Ami bon guisa. A bon création n'a pas tout. A bon communication n'a pas tout. A amour n'a pas tout. A bon guisa, bien fait n'a pas tout. Et puis surtout aussi, à ça de vrai. Assa ça de vrai, même après avoir euh, au fi déjà. Dieu est capable de te ramener à la vie. Puisque, à ça, on a Tabitha, à ça, on a Ezekias, à ça, on a Batebele, la fille, la fille, on a 12 ans, Talita Koumi. Oh yes, c'est Talita Koumi. Nous avons besoin de nous. Lazare a dit, il y a tombe, na y a une tombe presque 4 jours. Ça dit, c'est possible que ce que nous avons besoin Et que la mission est en vie. Le père, c'est Jarius. Le père, il a fille Jarius. Au moins, il a 12 ans. C'est pour dire que nous sommes capables de changer les Nayo, même après sa mort. Pour aussi sa aussi en vie. C'est pourquoi il est très capital de comprendre que ce que nous vivre, il a occasion pour nous plaire dans Zambé. Puisque Dieu, en fait, il cherche des vases des vases vides, où ils allaient vraiment euh, nakati, ils allent salter, pour yasser le lango, ils sal, ils allent saliter, pour yasser le lango. Et tu vraiment euh, ces vases là vides, on nous avons besoin de a besoin Dans le livre de la Bible Martin, verset église je vais dire huit huit, l'homme ne point le maître de son esprit pour le, pour le pouvoir retenir. Il n'a point de puissance sur le jour de la mort. Donc l'homme ne point le maître de son esprit comme le souffle de, de sa vie. C'est-à-dire ça ça dit le souffle de la vie. « Tu ne peux pas utiliser l'essence, que nous avons poussé, que nous avons accéléré à la terre, que nous avons accéléré à la terre, que nous avons accéléré à la terre, Soignataire, accélérataire, malembe, et ça c'est comme ma malembe, et que ma mouke, non. Le souffle de vie, on n'a pas le contrôle sur cela. Et on ne sait même pas, et combien, c'est ça même le mystère de Dieu. Sauf que tu es pas dit que toi la moi compteur moque boit kibabie n'égzab boit boit quelques temps. oui bien sûr, sommes t'as combien 80 ans on peut on peut on peut imaginer que 80 ans boit de plus ou moins à 20 ans et ticali. Oui à ma si plus 20 ans moins et ça à 85 et 86 nous t'as déjà. Là on peut déjà le savoir. Mais avoir un compteur, autrement dit que souffle de vie n'ait ticali autant comme ça n'ait n'utilisant bien, il n'y a pas cette possibilité là. Il y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qui est important est tant que, tant que tu as peut-être eu des problèmes dans ta vie avec ta tu as ton frère, avec ton mari, avec ta femme, avec ton ami avec ton neveu, ta nièce, ton oncle, ta tante. Bongi samolilo. Bongi samolilo, limbisaye. Si cela ne dépend que de toi, sois en paix avec eux tous. Et il y a que non, er beaucoup, mutassal yomabe, bloquer la téléphone, non, non, non, non. Parle à la personne. C'est ce que tu penses. Même si tu es au Kaboulan, l'autre n'a Abraham. Mais il y a des gens qui ont des a qui ont des gens qui ont non, douceur. Une douceur. Parce que non non vraiment, tout Et, oye, oye, est qui a de oye, est qui des gens qui je ne suis pas à Mais il est contrôlé par Nzambé, d'où c'est lui le maître de ton temps. Le rendez-vous des vivants, ou de tous les vivants, est qu'il est un temps, alors, alors arrange, cherchez la paix avec tous, et surtout la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et ça m'est déjà arrivé, plus d'une fois qu'on a perdu un membre moko et la famille il on a perdu un ami moko quand le téléphone au le téléphone que vous voyez quand j'ai perdu un ami un collègue a trois jours avant à l'obit on a peur qui ceux qui a zongi tout cutana Collègue à Moussala, euh, vacances quelque part, et trois jours, il fallait qu'il soit au téléphone à un collègue à que collègue au cout Maintenant, imagine-toi que vous avez conversation à katia téléphone. Ce que vous avez, vous téléphone. Maman, papa, y a Je pense que c'est pas bien. Donc, nous avons dit que nous avons dit que que nous avons dit que nous avons que nous que nous que nous moi, je ne suis pas parent, vice versa. Oncle, salabola nièce, neveu Neveu, salababa m'ne parle m'nièce, salabola m'ne je oncle, tante Et tante, suis pas ainsi de suite. Ça dit à dire que on ne peut pas s'entendre, sur tous les sujets, mais ce qui nous unit c'est qui nous unit plus l'amour. Parce que l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de, de calcul. On a aimes, soit tu n'aimes pas. Je tu aimes, soit tu n'aimes pas <rire> pas la -so grâce. tu pas Je -so sur mais est pas mauvais. Ce sont des choses comme ça. Euh, je pense que -suka", ce qui était important c'est que Tchana tu n'es pas le maître de ton souffle et le rendez-vous des vivants est à la mort. Or, oh, la mort, ça se prépare. J'avais fait une mission jadis euh, la vie avant la mort. Pas la vie après la mort, mais la vie, la vie avant la mort. Si vous avez de vous chaîne. Vous Vous